Yes, L'automne right. right. commence jamais, toujours c'est l'printemps. L'été, le soleil est mes paix, donc la lune m'a adopté. J'allume mon joint avec la clope que je viens de fumer. Pas là pour nourrir les poubelles, tout est recyclé. Marre de courir après ses rêves, dit tout vous allez, je vous rejoindrai, égaré comme mon sourire, parti avec les déchets, quelque part en Asie, dans une décharge à ciel ouvert. Marmaille les trouvera sous une pile de canettes, yeah. les mettra dans un yeah. de boy de noeuds qui ramène en cachette, pour y foutre vers son matelas, posé yeah. à même yeah. la terre. Yeah. Saison des moussons, son oui. village oui. littoral, englouti sous les eaux, sans oui. le moindre oui. scandale, apparition oui. télévision sur oui. chaîne du Cap, oui. nos chambres à écho, trop oui. petites pourris locaux, communauté sacrifiée pour sauver l'économie globale, Rejeter l'océan, échouer oui. sur le sable, oui. idée oui. macabre en pensant oui. au présent. Oui. Au passé, au futur, conditionné par des ordures c'est de map devant le sang coulant, renier oui, vers société ça. Commodité mercantile ou paria assassiné hein Heureusement on a changé, on a mis en place des politiques et tout s'est arrangé Racisme systémique, les riches détaxés, et esclaves à l'arrière. vite et rêve de bien rentier On de moi dans de le, le de calendrier, restez le même, voire régresser, rester, voir, toujours par la fenêtre Différents endroits, aimer mettre à revasser la monde parfait, vouloir presser et obsolète, tu as ton tête dans la cuvette Ça me gêne, j'adore fouiller toutes ces belles Jette n'importe quoi, ces trésors, à attends que je les prenne C'est ce mal-être régnant, notre reflet, notre haine dans ce malaise ambiant envahissant comme d'engrais le parrain animé, si on brille c'est que je me me mon corps dans la forêt, qui m'en fait pas, pas marcher. La mort qui te facture un œil pour te faire enterrer. Le vide, c'est qu'on te paye, mais que tu as pas utilisé. Prends oh l'escroquerie de ce monde, mais pour claquer, il faut raquer. No et pugnant profitant de la misère humaine. Dans mon acropole, tes fesses malsaines me fait penser. Idée folle, folle effacer toute trace de la, la vie es que je mène. Encore tout rêve de fin d'été, mais un de ces jours, faut s'éveiller. Faut en bouche installé dans le canapé. Trop louche sur la vie que j'ai délaissé. Team spectateur, jamais vraiment motivé. Bouté yeah. à la dérive dans le road, je me laisse emporter. Détritus, personne voulait jamais aller, gens sur mon trajet. Tout temps sur l'autre, prenant la mort. De l'égo sur mon sang, je refuse mes mégots.